C'est le temps maintenant de la déclaration des députés. À l'ordre, s'il vous plaît. À l'ordre. À l'ordre. Déclaration des députés. Député de Toronto-Saint-Paul. Notre circonscription a besoin de transports en commun sécuritaire. Pourtant, le gouvernement a décidé d'éliminer plusieurs euh, réseaux, et cela affecte euh, des aînés, des étudiants, des travailleurs ess essentiels, car ils essaient de se rendre du point A au point B de façon sécuritaire pendant la, la pandémie. Il y, a, il y a des gens qui militent pour cela. Carla et Anthony, que j'ai rencontrés à Oriole Park, qui ont parlé de leurs inquiétudes par rapport euh, euh, au manque d'autobus. Contrairement à la croyance populaire, la TTC euh, va, euh, va avoir un déficit de plusieurs millions de dollars. Donc, le gouvernement doit agir et financer le, le, le transport en commun. Nous avons besoin de plus d'autobus, plus de chauffeurs dans ma circonscription. Nous devons pouvoir euh, pratiquer la distanciation physique lorsque nous prenons l'autobus pour garder euh, tout le monde sé euh, sécur en sécurité. Vous devriez améliorer le transport en commun et non encourager MetroLink, par exemple, alors que pendant ce temps, mes commettants ne peuvent pas prendre l'autobus de façon sécuritaire. À l'ordre, s'il vous plaît, j'ai de la difficulté à entendre la déclaration des députés. Député de Niagara-Ouest. Merci, Monsieur le Président. Une chose que nous, que nous avons appris pendant la pandémie, c'est qu'il devrait y avoir de la place pour les, les parcs. J'ai rencontré dans ma circonscription euh, euh, des gens qui ont euh, euh, travaillé pour l'ouverture pour de plusieurs parcs, et cela aide les jeunes familles. Le nouveau, euh, il y a un nouveau parc qui euh, est juste à côté d'une bibliothèque. Les travaux ont débuté en 2018. J'aimerais remercier le Club Rotary et aussi la, euh, la Ville de Lincoln. J'aimerais aussi reconnaître le travail de M. Walden, qui a travaillé fort pour ce projet. J'aimerais aussi reconnaître euh, Adrian Pinocchetti et Nick Javius. Bravo à la ville de Lincoln qui a maintenant un nouveau pump-track et, et de nouvelles pistes. J'aimerais que tous les députés écoutent les déclarations. Mais... Pardon? Désolée pour la confusion. Député de Davenport. Merci, Monsieur le Président. Les Ontariens voient avec horreur ce que la pandémie fait à nos foyers de soins de longue durée. L'un de ces foyers dans ma circonscription à la moitié des résidents qui sont infectés. Mes pensées vont aux familles de ces personnes. Pour les travailleurs essentiels, il y a de grandes inquiétudes. Il n'y a pas assez d'accès aux tests. Ma commettante, Mary Oko, est une aidante naturelle pour sa mère et elle a dû, et elle a dû attendre pour obtenir un rendez-vous pour un test. Une autre de mes commettantes a, voit les mêmes défis également. Donc, il faudrait, faudrait s'assurer que des mesures soient mises en place. Je veux que le gouvernement agisse maintenant, prioriser les tests des aidants naturels et de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour nous assurer que nos aînés aient le soutien et les soins euh, dont ils ont besoin. Merci, Monsieur le Président. Déclaration des députés, député d'Ottawa-Vanier. Merci, Monsieur le Président. Les Autochtones euh, célébraient l'action de grâce, euh, également, avant la colonisation. Cette fin de semaine, les célébrations seront encore plus différentes que d'habitude. À, euh, à cause des cas de COVID-19, nous allons devoir restreindre nos fêtes avec, les, avec nos familles. Et j'aimerais remercier les Ontariens qui mettent la sécurité au premier plan pour combattre la pandémie. Peu importe comment nous célébrons, être reconnaissant est important maintenant. À partager un festin avec notre famille immédiate, soyons reconnaissants de notre chance. Bon nombre des membres plus démunis de nos communautés ont du mal à mettre de la nourriture sur la table et doivent dépendre des banques alimentaires. L'impact dévastateur du Covid-19 sur le système des banques alimentaires a rendu les choses encore plus difficiles pour ces personnes et ces familles. Personne ne devrait souffrir d'insécurité alimentaire dans cette province. Let us take this time this Thanksgiving to reflect on en tant que député, nous devons penser à ce que nous pouvons faire pour nos communautés. Bonne action de grâce à tous ceux qui célébreront en fin de semaine. Thank you. Merci. Déclaration des députés. Député de Chatham. Chatham Kent euh, a inspiré beaucoup d'artistes. Je me rappelle, en 1970, il y a, il y a eu des chanteurs-folk dont un groupe euh, qui a été introduit au Rock and Roll Hall of Fame en 1992. Il y a aussi Michelle Wright, l'une des plus grandes chanteuses country euh, des années 90. Et elle a été introduite au Music Country Hall of Fame euh, au début des années 2000. Il y a aussi une autre artiste talentueuse de ma circonscription. Elle a commencé à chanter à l'Église et elle continue maintenant. Et maintenant, elle a été nommée euh, Interprète de l'année. En 2020, son album Pursue et son album euh, Track Pursue a reçu des nominations euh, pour plusieurs Juno. Elle est mariée à un producteur de musique. Je connais cette femme depuis des années. Elle a persévéré euh, malgré la pandémie. Elle est talentueuse. Et cette fille est ma fille. Cette fille est mon enfant. Brooke Rebecca Nichols. Et en passant, elle et leur mari euh, attendent leur premier enfant en février. Merci. Merci. Félicitations. Déclaration des députés. Député de Témiscamingue. Merci, Monsieur le Président. L'action de grâce approche. D'habitude, les familles se réunissent, mais cette année, ce sera différent. J'espère que tout le monde agira de façon responsable, qu'ils se protégeront et qu'ils protégeront les autres. Il y a une chose qui n'est pas différente cette année. C'est nourri... que la nourriture qui se sera fournie par le secteur de l'agriculture. La semaine avant l'Action de grâce est la semaine de l'agriculture. Et nous parlons du dur travail des fermiers. Ce sont des gens incroyables. Ils font partie d'une chaîne et nous devons penser à toute cette chaîne. Nous, vont, nous devons passer aux vétérinaires qui se présentent à une heure ou deux heures du matin si une vache doit accoucher. Nous devons euh, penser aux mécaniciens qui se présentent la nuit pour faire des réparations. Et cette année, nous devons penser aux travailleurs migrants. Ce sont eux qui, mettent, qui amènent notre nourriture. Nous les remercions chaleureusement. Merci. Déclaration des députés. Député de scarborough J'aimerais célébrer Day. Nous n'allons pas avoir de parade à Danforth cette année, mais Ochidé représente euh, la, le rejet euh, du premier ministre grec et l'ultimatum euh, contre le dictateur italien Benito Mussolini. Le président Roosevelt a dit, lorsque le monde entier avait perdu un espoir, les Grecs se sont euh, opposés à l'empire nazi. La victoire, victoire grecque euh, contre Mussolini a changé le paysage historique. C'est mon héritage. Les Grecs vont toujours combattre pour la liberté et pour la vraie démocratie. La démocratie et la liberté vont de pair. Et cela persistera toujours. Et je sais que tous les Grecs vont toujours combattre pour cela. Nous dirons toujours, toujours non. À ceux qui remettent en cause la liberté. Je fais partie de la diaspora grecque et je suis contente de continuer de lutter pour la démocratie. Merci. Déclaration des députés. Député de Brampton Centre. Merci, Monsieur le Président. Le logement est un droit humain à travers le monde. Malheureusement, dans plusieurs communautés, nous voyons une augmentation d'itinérance et la pandémie a empiré les choses. À Brampton, nous voyons des gens qui se retrouvent dans des logements euh, en décrépitude, où sont les fonds? Où est le soutien pour les locataires et les locataires? Ils demandent le soutien du gouvernement. J'ai parlé avec beaucoup de locataires qui m'ont parlé d'histoires horribles quant à la situation du logement. Un locataire m'a dit que les punaises de lit tombent du, euh, du plafond dans son lit. Un autre m'a dit que les coquerelles rentrent dans la nourriture euh, qu'il donne à ses enfants. C'est malheureux que dans notre province, les gouvernements libéraux et conservateurs n'ont pas pu s'assurer que les gens aient, aient accès à des foyers sécuritaires. Donc, le gouvernement doit penser à ce qu'il doit faire pour que tout le monde ait accès à un logement accès, euh, accessible et sécuritaire. Les locataires aussi ont besoin d'aide et ce gouvernement doit soutenir chacun d'entre eux. Merci. Déclaration des députés. Député de Markham Unionville. Merci, Monsieur le Président. Une ONG aide la jeunesse de York depuis des années. J'ai. J'ai pu passer une nuit à l'extérieur lors d'un événement pour parler avec des jeunes itinérants. C'était une très belle expérience pour moi. Et ce programme a un impact positif à tous les jours. Monsieur le Président, la semaine dernière, j'ai pu rejoindre cette ONG, 360 Kids, pour militer pour le logement abordable. Cela implique euh, des maisons permanentes et de nouveaux appartements. Ils sont même meublés et équipés. Donc, je souligne le bon travail de 360 Kids. Ainsi, plusieurs jeunes peuvent maintenant euh, avoir un foyer. Le gouvernement va soutenir la transition et les programmes de logement et plus de logements abordables et des réglementations pour aider les jeunes en difficulté. Merci, M. le Président. Déclaration de député. Député de Durham. Merci, M. le Président. J'aimerais reconnaître le 25e anniversaire d'un refuge pour femmes de ma circonscription. En 1995, en 95, ils ont reçu beaucoup d'appui, entre autres de John O'Toole, ce qui leur a permis d'ouvrir leurs portes à Bowmanville. Le but de ce, de ce refuge était d'aider les femmes qui faisaient face à la violence conjugale, mais ils se sont, en, au fil des années, transformés en organismes qui aident les femmes qui font face à toutes sortes de violences, que ce soit conjugales, sexuelles, l'abus des aînés, abus de la famille, la violence culturelle et la traite de personnes. Monsieur le Président, on reconnaît qu'au cours de la pandémie, on a encouragé les Ontariens, et Ontariennes à rester à la maison, et la maison n'est pas nécessairement l'endroit le plus sécuritaire pour tous. J'aimerais remercier ce refuge d'être toujours là pour les femmes qui font face à la violence au cours de cette crise. Ce refuge continue d'offrir des services essentiels, un soutien avec des conseillers bien formés, et ce 24 heures sur 24. J'ai visité aussi Second Chance, qui est un magasin de revente de vêtements qui avait commencé au départ il y a 25 ans comme petite pièce dans le refuge lui-même. Donc, j'aimerais féliciter tout le monde qui est impliqué dans ce magasin. Merci. C'est tout le temps qu'on avait pour les déclarations de députés.